Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui je vais vous parler d'un point essentiel pour Novastan, son site internet. Ce site, c'est notre colonne vertébrale. Sans lui, pas de pont entre l'Europe et l'Asie centrale et aucune chance pour nous de vous faire découvrir cette région incroyable. Cependant, il n'est pas parfait, comme vous l'avez sans doute remarqué. Nous allons donc en changer et pour ça, nous avons besoin de vous. Vous, vous, vous. vous. Grâce à vous, nous aurons un site moderne, facile à utiliser et agréable à lire. Grâce à vous, nous deviendrons meilleurs pour vous une couverture exhaustive de la zone avec des pages pays plus intuitives et des formats plus explicatifs. Enfin, avec un site plus lisible techniquement, Novastan deviendra plus visible de tous et atteindre son objectif, devenir le média de référence sur l'Asie centrale.